Regardons ensemble comment construire le symétrique d'un point par une symétrie centrale. Par définition, dire que deux points A et B sont symétriques par rapport à un point I signifie que I est le milieu du segment AB. Considérons donc deux points A et I. Regardons comment construire le symétrique de A par rapport au point I. Pour cela, il suffit de tracer à la règle la demi-droite AI. Puis, avec le compas, de reporter la longueur AI de l'autre côté du point I. On obtient ainsi le point B, symétrique de A par rapport à I. On code la figure indiquant que les longueurs AI et BI sont égales, c'est-à-dire qu'on signale que I est le milieu du segment AB.